Aujourd'hui je vais vous parler d'une information que j'ai eue, euh, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir, j'ai demandé à mon âme et à, à mes guides de m'ouvrir les yeux et de me faire voir des choses que je ne voulais pas voir encore et que je n'étais peut-être pas prête à voir avant et dont j'ai beaucoup entendu parler au final mais... Euh ça voulait pas rentrer. Je n'étais pas prête, tout simplement, je pas prête. Et là, dernièrement, suite à une euh, introspective et euh, à une recherche de, de moi, de mon être, de, de qui j'étais vraiment, euh, comment était mon âme, quelle était mon âme, quel était son rôle, quel était son nom, euh, qui m'aidait au quotidien. Après avoir cherché beaucoup de choses comme ça, Maintenant, je suis prête à, à voir tes choses, à voir, euh, à, à voir encore plus. Déjà, avant, je voyais, j'essayais je, je, je le mieux possible de prendre de la hauteur. Et là, euh, à chaque fois, je demande de l'aide. Je demande, aide-moi à voir, aide-moi à voir. Et euh, alors, on me dit, euh, je ne sais pas ce qu'on va me montrer, je ne sais pas ce qu'on va me dire à l'avance, je ne sais pas ce que l'information que je vais recevoir. Toujours est-il que je vais recevoir l'information. C'est à moi d'être claire avec moi-même et, et c'est à moi d'être euh, ouverte à l'information qui va se présenter. Alors, il faut vous dire que la personne qui m'a... Euh, donc, le guide, par conséquent, puisque hier, quand j'ai fait les cartes, hein, il y avait euh, l'histoire de guide qui est assez revêche, mais qui vous dit euh, quand même ce qu'il en est. Donc, j'ai entendu une vidéo... Où il y avait attention, votre carte d'identité est pucée. Alors j'ai posé la question autour de moi. Est-ce que vous êtes au courant que la carte d'identité est pucée Personne ne savait que la carte d'identité était pucée. Non. Et est-ce que vous savez que votre carte d'identité est pucée Vous le savez Eh ben, sûrement certains le savent. Ben, moi, euh, je le savais sans le savoir. J'en étais pas consciente. Et en regardant cette vidéo, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'étais voir ma carte d'identité. Forcément. Et là, j'ai vu qu'effectivement, elle était puissée. Alors, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer. Voilà. Regardez. Alors, on va voir par là. Je ne sais pas si vous voyez bien. elle est là regardez regardez elle est là vous la voyez de toute façon je vous invite à regarder avec vous je vous invite à regarder votre propre carte d'identité hein? si vous ne me croyez pas je vous invite à la regarder et de toute façon quand on regarde comme ça quand on regarde comme ça elle est là et elle est un tout petit peu vous verrez qu'elle dépasse un tout petit peu. Ça fait. Hein, euh, ça, ça prend la place une puce, quoi. Voilà. Hein. Ça a beau avoir été euh, confiné. Je, je vous la mettrai en photo, euh, euh, cette histoire de puce. Donc. Euh, elle est là. Voilà. Elle est là. Bon, J'essaie de vous la montrer. Vous voyez, il y a un petit point un petit peu plus clair. Voilà, bien rond. Elle est là. Ouh Alors, dans la vidéo, on nous montrait euh, comment l'enlever. Bien. Quelqu'un de ma famille m'a dit, mais euh, c'est beaucoup plus simple que ça. Aucune carte ne résiste à un, à un aimant. Ça ne reste pas un aimant. D'où le fait qu'on vous dit que vos cartes d'identité, vos cartes bancaires, il ne faut absolument pas qu'elles soient en contact avec un aimant parce que ça les désactive instantanément. Bah ben oui. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai pris un aimant. Enfin, j'en ai même pris deux d'ailleurs. J'en ai même pris deux. Alors je vous montre la carte. J'en ai pris un que j'ai mis de ce côté. Et j'en ai pris un que j'ai mis de l'autre côté. Vous me croyez Vous ne me croyez pas À l'instant précis où j'ai mis ces aimants, j'ai eu un soulagement au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Ça a été très subtil, ça a été très léger, mais le soulagement s'est fait. C'est un peu comme si on, on m'enlevait vous savez, quand vous êtes oppressé, ben, au niveau de la gorge, ben, c'est parti. C'est parti. Alors, euh, faites l'expérience. Et euh, en plus, euh, depuis que j'ai donc fait ça, on m'a euh, demandé aussi de faire un protocole avec euh, avec cet acte. Donc, euh, désactivez votre puce, histoire de ne pas esquinter la carte. Hein, Quand qu vous en fassez pas une autre avec une nouvelle puce, ça serait complètement idiot. Donc, désactivez votre puce et je vais vous faire le protocole pour euh, aider à ce que ça ne recommence pas. Bien entendu, le protocole... Euh, je l'ai écrit parce que euh, on envoyé les informations tellement euh, rapidement que j'ai été obligée de l'inscrire, de, de, de l'écrire euh, voilà, donc on m'a dit voilà ce qu'on m'a dit on m'a dit tu tiens ta carte avec la main gauche la main du cœur, la main des énergies 10 respirations les jambes décroisées contracter dix respiration profonde inspirez la vie expirez le négatif au bout de vous dit 10... je vous les fais pas là parce que je les ai déjà faites avant au, vous, au bout de vous dix 10... respiration profonde que vous avez euh, la tête bien libre de toute idée, de toute pensée. Voici le protocole. J'ordonne ici et maintenant que toutes les puces, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, mises en moi ou sur des objets qui m'appartiennent, sans mon consentement tacite, soient désactivées et deviennent obsolètes. J'ordonne aujourd'hui et maintenant que tout ce qui m'est infligé à mon insu et sans mon consentement soit anéanti, désactivé et devienne obsolète. J'ordonne aujourd'hui et maintenant que tout ce qui va à l'encontre de mon évolution terrestre dans l'univers et toute autre dimension soit instantané, instantanément désactivé. J'ordonne aujourd'hui et maintenant que tout ce qui, qui me lie à ce système des liens visibles ou invisibles, toutes mauvaises intentions à mon égard et qui sont néfastes et qui m'ont été imposées soit coupées et inactives sur mon être vivant souverain aujourd'hui, maintenant et à tout jamais. Je demande... Et j'ordonne que cette demande soit maintenant inscrite dans les annales akashiques, qu'elle prenne effet ici et maintenant. Merci. Merci. Merci. Grande respiration. Merci. Voilà. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous dire. Voilà ce qu'on m'a euh, conseillé. Ben, Faites-vous comme vous voulez. Hein, euh, vous n'êtes pas obligé de suivre euh, ce que je viens de vous dire hein, parce que c'est un sentiment personnel. Néanmoins, je pense être là euh, aussi pour apporter euh, ma pierre à l'édifice et je pense que ce qui est bon pour moi, peut être aussi bon pour vous. Donc, euh, à vous de voir et si vous êtes en accord avec ce que je viens de vous dire, n'oubliez pas un aimant, c'est simple, ça désactive tout. Toutes les puces. Il n'y a rien qui résiste à un aimant. Deux, c'est mieux. Bah oui. Eh ben, ouais. ben c'est sur ce. Ben cette petite vidéo n'était pas du tout euh, prévue. Je l'ai faite parce qu'elle m'a été inspirée depuis hier soir et que j'avais absolument euh, le sentiment d'être obligée de la partager avec vous histoire de vous apporter quelque chose euh, à ceux qui qui ont. Euh, tous les êtres de lumière qui sont là, travailleurs de lumière qui sont là pour aider à faire évoluer le monde. Je pense qu'il faut absolument faire quelque chose et nous devons commencer par faire le travail nous-mêmes et aller de l'avant de par nous-mêmes. Voilà. Regardez bien, faites bien attention. regardez si vous ne croyez pas, regardez bien votre carte d'identité. Je vous assure qu'il y a une puce dans votre carte d'identité. Alors on m'a dit oui, mais c'est pour avoir plus d'informations Ouais, mais n'oublions pas que déjà sur la carte d'identité, tout en haut, euh, tout en haut, vous avez déjà un chiffre, tout en haut de la carte d'identité, et vous avez un chiffre qui correspond à toutes les données de votre carte d'identité, donc à toute votre personne. Qu'il y a votre nom, votre date de naissance, euh, euh, le poids que vous faites, que euh, la comment. Euh, le poids que vous faites, euh, le, combien vous mesurez, si vous êtes blond, brun ou châtain, vous avez aussi euh, votre... Euh, les empreintes, hein, parce que pour faire la carte d'identité, vous les empreintes, donc hein, vous avez les empreintes. Donc, et, euh, la carte, euh, la puce sur la carte d'identité est complètement inutile, à moins qu'elle serve à autre chose. Quoi qu'il en soit, et je l'ai déjà dit de, de, de, parmi les anciennes vidéos, je ne veux aucune puce sur moi. Aucune. Ni vaccin, ni puce, ni quoi que ce soit. Je ne veux rien du tout. Hein? Plutôt finir en prison que finir avec une puce. Donc, dès que j'en trouverai des puces, où que ce soit et quelles qu'elles soient, Bon, pour l'instant, j'ai encore besoin de ma carte bancaire. Hein, oui, puisque c'est du virtuel et qu'on a de moins en moins de monnaie. Donc, ma carte bancaire, bah, j'en ai encore besoin. Jusqu'à ce bah, qu'il n'y ait plus rien qui se fasse, n'est-ce pas Bon, bah, mais je ne vais pas la désactiver tout de suite, hein, ma carte bancaire, hein, puisqu'elle m'est encore un petit peu utile. Mais tout ce qui ne m'est plus utile sera désactivé. Voilà. Donc... Euh... Il est hors de question que j'ai une puce, que je balade une puce, quelle que soit avec moi. La seule puce que pour l'instant, je suis euh, obligée de garder, c'est euh, bah, le téléphone pour vous faire les vidéos, forcément. Si, sinon, ça va poser un problème. Et puis aussi pour avoir de, le contact avec la famille, vu que je vous rappelle qu'on est quand même en confinement et que le téléphone reste encore la meilleure façon, ou les lettres, hein, si... Euh, si vous avez 5 minutes pour écrire une lettre, ce serait bien aussi. Je trouve que c'est vachement agréable quand même de recevoir du courrier. Bon, euh, bah, ça pose un problème parce que forcément, euh, le courrier, même s'il est distribué, il se distribué ralenti. Euh, pour info, j'ai redemandé une carte suite à mon... suite à mon... à, à, à, à la fraude à ma carte. J'ai redemandé une carte. Et j'attends toujours... Euh, alors la carte soi-disant est arrivée à la banque, mais le code, il n'est toujours pas là. Donc alors est-ce que c'est un retard euh, de la poste euh, Ou est-ce qu'on m'a encore fait un mauvais coup Je sais pas, on verra hein, euh, dans le courant de la semaine prochaine, si j'ai toujours rien, bah, comme le téléphone fonctionne. Hein, hein, voilà. On va prendre des nouvelles. Hein, voilà. Tout ça pour vous dire que vous êtes pucé de partout. Ne vous laissez pas faire. Tout ça joue sur vous, sur votre intention. Je vous rappelle quand même que la puce est au niveau du chakra de la gorge. Hein, pour ceux qui, qui sont un peu au courant des chakras, il est au niveau du chakra de la gorge. Et que moi, dès que j'ai fait ça, j'ai instantanément été libérée au niveau du chakra de la gorge. Donc, bah écoutez, vous y croyez, vous y croyez pas. Vous faites exactement ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. En attendant bah, l'information, bah, je vous l'ai fait passer. Vous faites exactement comme vous voulez. Et euh, d'ici une nouvelle vidéo, bah, écoutez, euh, prenez soin de vous. Hein, profitez. Profitez le plus de la vie, surtout en ce moment. Profitez le plus de la vie. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Moi, euh, mon plaisir, c'est de vous faire partager de bonnes nouvelles et euh, surtout comment faire pour, euh, pour ne plus euh, suivre euh, ce système. À vous de voir ce, ce que vous voulez. Faites appel à votre, à votre libre arbitre. Faites appel à votre, votre cœur, pas à votre peur. Bien là, bien, bien loin de loin cette idée. <coughs> Pardon. Je vais me mouger un mou, coude. Bah oui, varier avec. une des fois, bien obligés. hein. Donc faites appel à votre cœur, faites appel à vos, à vos guides, faites appel à, à votre âme, demandez-lui conseil, demandez-lui de l'aide. Elle vous la fournira à coup sûr, à vous de l'écouter et de la suivre ou pas. Ben quoi vous dire d'autre Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et d'ici une prochaine vidéo. portez vous bien. Bye.